Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de t'accueillir dans un café coworking, salle d'événementiel euh, qui s'appelle le Catufé à Champigny-sur-Marne, proche de là où j'habite, donc si tu entends des des laits qui chauffent pour un cappuccino ou des gens qui parlent, c'est normal et pourquoi je t'invite ici Parce que euh, bah déjà c'est un lieu que j'aime beaucoup, c'est là un lieu où je passe du temps avec ma famille, c'est aussi un lieu où on, on va organiser pour la première fois un événement pour nos clients euh, qui aura lieu le 16 décembre et je me suis dit que c'était le meilleur endroit pour te parler de comment toi aussi tu pouvais organiser un événement. Pourquoi organiser un événement en présentiel hein, J'entends parce que euh, des événements sur le web, euh, j'espère que tu as compris que c'était essentiel euh, ou peut-être pas en fait. Parce que moi, ça fait peut-être 12 ans que je suis entrepreneur en web. Donc, pour moi, c'est plus naturel de faire ça en ligne qu'en qu présentiel. Mais c'est peut-être le contraire pour toi. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais te parler de créer un événement en présentiel. Donc, les bénéfices pour tes clients sont assez clairs. C'est que rien ne vaut un contact humain en 3D, on peut se faire la bise, se sourire, euh, j'allais dire se sentir, euh, peut-être pas, mais euh, euh, en tout cas, s'il y a de l'amour, il, euh, il y a quelque chose de spécial qui se passe quand on est en présentiel. Donc, non seulement c'est cool pour les raisons un peu immatérielles là que j'essaye je, de t'expliquer, te, mais je vais te donner aussi des raisons très pratico-pratiques euh, d'un point de vue purement business. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si c'est juste fun, genre comme quand tu organises un anniversaire avec tes clients, euh, avec euh, tes amis, ben bah, ça aide pas ton business. Et si ça aide pas ton business, il se passe quoi bah, Vu que ça implique des coûts euh, en argent, mais aussi du coup en temps, et du coup le temps c'est de l'argent quand tu es entrepreneur, bah, c'est mauvais. Moi la première fois que j'ai organisé un événement en 2014, ça s'appelait la conférence entrepreneur. En fait, j'en ai fait trois de suite et en 2016, j'ai failli faire un burn-out et j'ai arrêté. Parce que c'est tellement, tellement, tellement d'énergie à organiser. Mais en fait, l'organisation, c'est pas vrai. Ça, c'est le plus facile quand c'est quelque chose que tu aimes comme moi. Ce qui est compliqué, c'est de faire venir les gens. Oh parce qu'en en fait, c'est pas parce que ton événement est génial que les gens viennent. Tu vois de quoi je parle Okay, tu peux euh, organiser ton mariage, organiser ton anniversaire, un super repas. Tes amis se si sont pas disponibles, s'ils si ont pas envie, s'ils si ont la flemme, ils vont pas venir. Bah pour des clients qui doivent en plus payer, c'est dix fois pire. Donc, c'est important que tu ne sois pas non plus naïf par rapport à ça. Et euh, c'est sans jugement que je te dis ça, parce que moi je l'ai été et je veux juste pas que tu vives ça. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir prendre en compte aussi... Tes propres bénéfices. Si tu penses qu'au bénéfice des clients, tu t'oublies dans l'équation. Et si tu t'oublies, tu auras une mauvaise expérience et tu recommenceras plus, alors que le but c'est bah, d'avoir du fun et de faire ça régulièrement. Donc ça veut dire quoi penser à toi Déjà, penser rentabilité. Il dit penser de manière entrepreneuriale et intelligente. Ça veut dire quoi L'erreur de beaucoup de personnes qui organisent des, évén des événements, c'est de réfléchir à une rentabilité uniquement court-termiste, c'est-à-dire que je loue la salle plus les repas, admettons ça me coûte 1500 euros, il faut que je vende 15 places à 100 euros ou 30 places à 50 euros pour rentabiliser ce que je paye. Mais déjà, cette équation est mauvaise parce que tu oublies tout le temps que tu dédies. Nous, aujourd'hui, quand on organise un événement, on a Marilyn, Mar notre équipe, qui se déplace depuis Toulouse. Donc, je te laisse imaginer ce que ça coûte en transport et en hôtel, alors ce n'est pas faramineux hein, et prend pas le, le business class en avion mais pour un business de notre taille c'est quand même un certain budget et au delà du budget c'est un temps et ce temps là on pourrait l'utiliser à autre chose qui nous rapporterait plus d'argent c'est ce qu'on appelle un coût d'opportunité donc tu peux pas juste dire ça me coûte 1500 euros du coup il faut que je gagne 1500 euros ce qui est intéressant c'est de voir ce que tu peux y gagner sur du moyen terme. On va oublier le long terme parce que le long terme, c'est juste de la spéculation dans cette rien. Sur le moyen terme, si tu vas me demander mais ok, Lingen, comment on peut gagner de l'argent sur le moyen terme bah, Deux, trois manières que j'aimerais te partager. La première, c'est en fidélisant tes clients. Je ne sais pas quelle est ta perspective avec tes euh, coachés mais euh, j'espère que tu as compris qu'un coaché pouvait signer plusieurs fois, qu'un client pouvait signer plusieurs fois. Donc, si tu as un client que tu accompagnes pendant 3, 4, 5, 6 mois et qui vient un événement et ça lui donne encore plus envie de travailler avec toi, notamment de rejoindre ton programme de groupe parce que ton coach voit qu'il y a la possibilité de discuter avec des gens, de partager avec des gens, qu'il y a une richesse et une autre dimension de ton accompagnement qu'elle n'avait pas expérimenté. Waouh La prochaine fois que tu lances un programme de groupe ou un mastermind ou un autre accompagnement individuel mais avec des événements, elle va re -signer. Donc, ton événement qui t'a coûté 1 500 euros et as peut-être encaissé 1 000 euros euh, de revenus de billetterie, et derrière peut-être ça te fait vendre 1 000, 2 000, 3 000 euros de, euh, de coaching. Et là l'opération devient intéressante. Donc ça c'est la première chose, c'est de fidéliser tes clients actuels. Mais évidemment tu peux aussi attirer des nouveaux clients. Tout dépend de comment tu organises des événements. Est-ce que tu organises un événement que pour tes clients, que pour tes prospects ou tu mélanges les deux En tout cas, moi ce que je peux te dire, c'est qu'avant on était très romantique, on faisait ça que avec des clients, on s'est dit non mais on veut un truc hyper vieil puis uniquement pour les clients, comme ça ils se retrouvent entre eux et ils se connaissent. Voilà, je commence à avoir un avis un peu plus large. Aujourd'hui, on invite par exemple les anciens clients aussi. Parce qu'un ancien client peut redevenir client et il ne faut pas que j'oublie que oui, l'expérience des clients, on doit la protéger. Mais si nous, on n'y trouve pas notre compte, il n'y aura plus de prochaine expérience pour les clients. Donc, tu peux inviter des prospects et un ancien client est notamment un prospect aussi. Et puis, et puis tu peux aussi prendre des photos, faire des vidéos publier des stories. Et ça, ça fait améliorer ta marque, euh, ton branding. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu peux, alors, après, on peut aller loin. Hein. Tu peux même attirer des prestataires, des partenaires. Euh, voilà, on, on va en rester là. Euh, je, tu vois, si tu invites un intervenant, bah, ça crée un lien et ce lien-là peut se transformer en opportunité de business. Okay tu, tu vois là où je veux en venir. Donc, ça, c'est vraiment important que tu aies une réflexion plus large, plus moyen terme. Après, si c'est un événement que pour les clients, est-ce qu'on fait ça gratuitement ou pas Avant aussi, nous on faisait gratuitement, mais on s'est rendu compte parce qu'on a un programme de groupe que tout le monde ne profitait pas de ce de cet événement. Et du coup, quand tout le monde ne profite pas de cet événement, bah, ceux qui viennent profitent de ce du fait que les autres ont payé. Alors aujourd'hui, on a trouvé un fonctionnement plus juste où euh, il y a des frais de participation pour tout le monde. Normalement, l'événement coûte 500 euros. Pour les clients, c'est que 100 euros par exemple. Voilà, ça c'est juste pour donner un peu une illustration de euh, comment conduire ces événements. Alors qu'est-ce qu'on y fait durant ces événements Il faut des temps d'encouragement, nous ça, ça nous tient vraiment à cœur. Des temps d'énergisation, éner... <rire> voilà, des temps où on s'énergise. Ça c'est hyper important. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du mindset, il faut qu'il y ait euh, peut-être même un peu d'activité sportive. Mais les gens ne viennent pas pour réécouter une leçon que tu as déjà donnée en vidéo dix fois. Il faut qu'il y ait des temps de partage en petits groupes. Ça, ça nous tient vraiment à cœur. Un temps où chacun peut débriefer sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il vit en groupe de 3, 4, 5 personnes pour qu'il crée aussi des liens. Des temps de convivialité, des temps de pause, des temps de déjeuner. Ça, c'est hyper important. Le déjeuner, ce n'est pas un truc vite fait à faire comme ça, surtout en France, okay parce que c'est important que vos clients... Euh, créer des liens entre eux. Et puis, évidemment, des temps d'action. Moi, je me souviens d'un jour, où on faisait un atelier euh, durant un événement et je leur ai dit tous, écoutez, vous prenez tous votre téléphone et vous sortez de la salle et vous faites votre première vidéo pour votre chaîne YouTube. Et tout le monde était choqué. Mais tout le monde est revenu Peut-être pas tout le monde, j'exagère, mais beaucoup sont revenus en mode oh, « Lingen, ça m'a fait tellement du bien, en plus on avait une échéance, ça m'a motivé, ils sont revenus en joie, ça faisait des sujets de discussion. » Et ça, c'était génial, génial. Autre chose que tu peux faire, alors bah, c'est ce que nous on va faire le 16 décembre, on a un de nos clients qui a eu euh, des super résultats, Eric, qui va venir euh, partager son euh, année 2022, comment il a réussi à euh, faire son chiffre d'affaires, à atteindre certains clients qui ne pensaient pas atteindre à aider ces clients d'une telle manière bref ça va être génial et du coup je vais l'interviewer et en plus on va l'enregistrer et ça on va le diffuser euh, publiquement donc ça nous fait du contenu ça va nous permettre de pouvoir toucher d'autres prospects et en même temps bah, ceux qui seront là pourront poser des questions à Eric et puis là ce sera plus en privé okay. donc j'espère que euh, bah voilà ça t'a donné euh, différentes idées de comment, or, euh, comment... de pourquoi organiser cet événement. Et puis, et puis bah, sur le comment, je vais quand même t'en dire deux mots. Alors, évidemment que ce n'est pas en cinq minutes que je vais t'apprendre à organiser un événement, mais je vais te donner quelques pistes quand même. Euh, premièrement, réfléchir à un budget. C'est important. Deuxièmement, euh, réfléchir aux ressources humaines et en temps et en organisation. Ne pas sous-estimer euh, le temps que ça prend. Et puis, euh, bah, durant la journée, mettre un peu les ingrédients que je t'ai dit et respecter le timing. Ça, ça va être important. Et euh, bah, si tu as des goodies, tu peux offrir ça. Et puis aussi, si c'est un événement avec des prospects, surtout ne pas oublier l'appel à l'action parce qu'on est là pour les transformer aussi en clients, en tout cas ceux qui veulent aller plus loin. Sinon, l'opération n'est pas rentable et du coup, bah, tu ne pourras pas l'organiser parce que tu vas perdre de l'argent. Et puis, bah, si c'est des clients, vraiment ne, euh, avoir ces temps où ils peuvent créer des liens euh, entre eux. Donc voilà, j'espère vraiment que bah, ça te parle, que ça t'inspire, que ça t'encourage et peut-être même que, que, que ça te donne envie. En tout cas, nous, euh, on organise un événement en décembre, mais surtout, euh, on en organise tout le long de l'année. On en organise tous les trimestres en ligne pendant une journée pour les clients. Du programme coach en mission, et puis en avril 2023 et en décembre 2023, on en organise aussi euh, en présentiel. Donc, si ça t'intéresse de rejoindre un programme qui va t'aider à euh, lancer ton business de coach, le développer avec toute la stratégie, et en plus participer à des événements, tu sais quoi faire. Il y a un lien en description, prends au moins le temps de regarder la vidéo. Okay, J'ai eu une prospecte tout à l'heure qui m'a dit euh, « wow, Ta vidéo, elle est top. En plus, elle est courte. » Oui, elle ne dure que 13 minutes. En 13 minutes, tu vas voir ce que nous, on propose. les grandes lignes, en tout cas. Si ça t'intéresse, je serais ravi ravi de faire un appel en un à 1 avec toi pour voir si le programme est fait pour toi, si ça répond à tes besoins. Et puis moi, ça me permet aussi de voir si tu as euh, les aptitudes, l'envie, euh, la personnalité, on va dire, pour rejoindre ce programme. Et si, après avoir regardé cette vidéo, ça ne t'intéresse pas, c'est évidemment 100% OK. Par contre, prends le temps de regarder cette vidéo parce qu'on fait une offre spéciale de Noël qui n'existera donc plus après Noël, sinon on l'aurait appelé autrement. Et c'est une offre qui te permet de rejoindre un mastermind 100% offert d'une valeur de 1200 euros qui sera inclus. Donc, rejoins-nous euh, dans, quoi, en tout cas rejoins la vidéo <rire> va regarder la vidéo et je serai ravi, ravi bah, de t'avoir au téléphone, d'échanger éventuellement avec toi ou au minimum au minimum bah, euh, d'échanger avec toi euh, en commentaire, euh, par email en tout cas euh, j'espère que ce calendrier de l'Avent te plaît tu apprends des choses et que bah, ça te donne envie euh, de progresser de développer ton business en tout cas nous on est très content de faire ce calendrier et on te souhaite le meilleur